Candyland, oh mon dieu, c'est très flippant le donut je dis pas là qui nous a. Tu m'envoies encore Oui. Tu m'envoies encore, Charles Non. Non Non, bon, je idée. comme ça. Voyons, voyons. <rire> tu la connais, voyons. Ouais, justement. Ouais. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Bah, personne à part les gens qui ont tryhard ce jeu. Il suffit de bourrer. Je te donnerai pas de nom. Coucou, Charles. Oh putain, <rire> t'es parti au bon moment. Oh, succès déverrouillé. On part J'ai fait 50 parts, voilà. T'as joué combien d'heures Euh. Je regarde. Bien tenté, Malka Mais quoi, bien tenté C'est quoi ton problème à toi là <rire> Mais allez, bordel J'ai joué 4,4 heures. Pourquoi je sais plus joué On se retrouve la pierre en fait. <rire> <rire> Il fait très, beau, très bon film. Voilà. Merci. <rire> Merci. Après, tu te demandes pourquoi on te compare une vieille Ouais, <rire> Alors, Alors, franchement, là, y, a, y, a une, y, a une, y a une petite patte Bergman par moment en plus. Euh... <rire> oh la vache okay. Oups, oh là, Oups fait rentrer dans le... Mais casse <rire> Mais que, attendez, la... y a de l'arnaque Mais... ah, ah, bah... bah... Alors Francis, je trouve ça scandaleux. <rire> je te remercie <rire> J'ai envie de mourir <rire> Didels, c'est dommage Casse-toi, Merci, <rire> Merci Didels bah alors flyaya. A... Tu sais pas tout ce que j'ai vécu, ok Ah bah. <rire> ah bah dis-toi c'est quand même hein, moi je sais pas comment il fait. Alors moi je me souviens. Oui. Oh yes, oh je suis passé. Fallait passer ou pas Non, fallait pas passer. Putain, non, je suis passé. Qu'est-ce qu'on fait Balka On s'est fait cuck, ou... Arvington. Euh, ouais mais faut pas dire ça. Par là je dirais. Oh yes, oh allez, oh let's go Dégage oh, toi, voilà Birdie. Allez, yes Allez, yes Birdie aussi Oh non Armington ah oh, dommage C'est facile ce jeu, oh là là <rire> <rire> <rire> Ah, Francis Tu peux continuer à traiter, Diddles Merci. <gasps> oh, comment moi comment je suis pas pour la partie précédente où pour... GG Francis alors que j'étais premier ex voilà. <rire> personne ne m'aime. Non, mais ça, c'est bien mort. un mec, ça. Toujours vouloir. Euh, c'est hein. parce que je suis un connard, voilà. Oh, Diddles, oh, c'est moche, ça. Ah, <rire> pis Non, mais moi, c est c est pas le cas. Pas le cas, vidéo. ça, c'est bien un mec. Tu me rappelles ce côté ou... <rire> C'est bien de dire ça. Ah Bravo, Diddles. Voilà. Bravo, Diddles. <rire> Allez, vous faire foutre. <rire> Allez c'est parti! Ouais! Oh non, mais c'est Ouais, je suis trop fort! Mais arrêtez de me. Genre, j'ai respawn, je me suis fait pousser du truc! Fais pour toi. Ninin, Salut! par Part Part Mais bouge de là Bouge de l'armington! Quoi? Bouge de là, Charles! Eh bah, c'est bien un mec, ça! D'accord! J'allais tranquillement rentrer dans le trou. Ah bah, déso Mais pourquoi je suis avant-dernière C'est vrai, ce que je te dise Mais, mais t'es que derrière tu moi mal. Oui, voilà, Non, mal. tu es derrière ah moi Mais qui m'a poussé encore Mais putain, la porte Qui met une porte voilà. ici Ah, raté Ah la porte <rire> <rire> Bouge, Dinoffs Oh, ah, non, mais... merci. <rire> c'est Flyaya, c'est pas la moi C'est la merde, là Bande de connards de merde <rire> ça, ça fait beaucoup de merde <rire> <rire> <rire> Ça fait beaucoup de merde dans le même chan hein, aussi. Oh! oh mais t'es dedans, pourquoi tu tauto <rire> Mais non, mais moi je suis une princesse. <rire> <rire> <rire> putain! <rire> ah. Ah, mais faut pas je gravis les échelons, <rire> je prends l'ascenseur social. <rire> J'arrive! Ah, oh, je le tente! J'aurais pas dû. <rire> moi je le tente! Oh! Nice! Qu'est-ce qu'il faut tente tente. tenter? Du bah coup, alors on est tente. nul, Flyaya? Oui. Je Je fais fais ça Pourquoi j'ai fait ça, ça Je comprends pas Pourquoi j'ai fait ça <rire> bon, ah, fait yes. Oh bon. yes Oh c'est bon, yes Vous pouvez vous bouger par contre les deux devant là Non. Mais tu te calmes. Bon bah... Oh <rire> oh si proche. C'est au quoi Par, par. Non, mais non Oh Diddles -oh, did c'est moche, oh, moche ça Oh c'est moche ça Diddles Qu'est-ce que tu fais Diddles Il, il nage un peu. Bugueux. Mais j'étais meilleur quand je voyais pas ma boule. <rire> c'est si triste Diddles. Mais Diddles, est-ce que tu peux arrêter <rire> tu fais ça qu Qu'est-ce que tu fais ouais. cette méthode-là Non mais, mais elle, elle, marche, réussi, elle marche elle marche réussi, un trou en 1 la dernière fois, et je suis très triste de pas pouvoir Non mais arrête avec tes dernières oui, fois Oui, c'est ce qu'on appelle un coup de chance Voilà euh, oui. C'est voilà. faux Merci Norman. Mais il va nous faire bugger le jeu Putain Oh la là, Allez, là. Saute, saute. Non Oh la là, là. Ouais, Quand tu veux hein ça... Ouais ouais ça va Oh la là, là. <rire> Prends ton temps surtout hein <rire> Mais Balka, pourquoi tu parles T'as fait la même chose trois fois tout à l'heure Mais moi c'était pour du beau jeu lui c'est juste genre Ah nul. tu t'es fait kick Charles <rire> Au revoir Quoi Elle pas oh. oh merde Ah mais elle est ouais, plus est... en vocal Attends elle est encore en vocal Non Ah bah si elle est encore en vocal, Mais elle, est... elle parle plus oui. Du coup ça s'est fait ça déco va... je pense Ça va planter oui. Oh bon, ah bah dommage, elle euh, a commencé à Et bah armé. alors, c'est qui qui pue la mer <rire> <rire> <rire> Gamin. Mais Flyaya, la putain de... Ah bonjour C'est toi qui m'as poussé Mais oui Tu m'as bloqué Coucou Fred. Oh putain, il est parti. Je suis pas allé sous... au bon endroit à cause ah, de allez ça peut être oh. rassuré. Mais, je... mais quelle pression, mais pourquoi vous avez la pression Oh Fred Oh Fred Oh moche Alors que fait des YDLS Le fait de taper dans ce putain de cupcake, ça peut vous faire un trou en 1. Non mais en fait, c'est ce que j'ai fait aussi, donc... Euh... Enfin, j'ai pas fait un trou en 1, mais j'ai réussi à, à ouais, skip. Ça, mais visiblement, ça peut aussi faire faire des trous en 14. Voilà. Ce qui ouais n'est pas une... Ça, ça fait pas des trous en 14, vu que t'attends même pas le trou. <rire> ça fait des pas-trous en 14. Merci, pas trop <rire> Waouh Oh là là, Balka, quel joueur, merci, merci David. Quoi Non, c'est le mais chat qui me complimente. Des... <rire> non mais, Oh allez, oh Oh le trick shot Je suis trop fort. Oh, merde. Je suis exceptionnel. Mais t'as fait un in-one ou, ou pas Non. Ah non, mais je savais ah, pas alors, que c'était là parce que je suis pas en train du jeu et je connais pas la map. Mais non, mais il a juste passé un obstacle, c'est un trick shot pour lui. Ouais. Ah d'accord. <rire> En fait il est passé entre euh, au niveau du beignet et il s'est dit waouh <rire> ouais voilà il a fait waouh wow, je suis passé Non, en fait, Non mais fait j'ai rebondi j'ai skippé un autre truc en fait. Oh, mais je suis cool. mais Oui oui tu as skippé un truc. Oui. Nya non nya non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non donut non non non non Mais non oui, ah, non est-ce Re... que tu te souviens aussi des, pa des, des paroles ou pas Regardez-moi ça euh, Ouais, mais je vais pas la chanter. Si t'es une petite patate comme moi. Quoi Retiens bien ces paroles. Mais qu'est-ce qui se passe La <rire> casserole <rire> La la la la la la Mais qu'est-ce qui vous arrive La la la la, la. <rire> Regardez-moi tous que tout ces <rire> Qu'est-ce qui ouais, vous, vous, vous, vous arrive Alors il y a Fred dans paroles, le chat, donc non, pas vraiment. Non, mais le pire mais... c'est que. Oh, je me fais jeune. défoncer par tout le monde de manière gratuite. <rire> ça commence à suffire. NON Oh, non mais impeccable Oh, mais ce niveau de jeu Oh la la Oh, là non, là. mais arrête de me pousser quoi Oh, mais non, ce, oh, pas, ce niveau de jeu J'ai fait un oh, birdie bah, qui un Mais je parle à moi, je me félicite Parce qu'il faut oh. bien quelqu'un qui le fasse On peut pas. Ma <rire> euh, oui, mère est pas présente <rire> Bon, le vent de porte ça va aller <rire> Mais non mais c'est toujours Javel de Mouze hein <rire> <Chaud>. Mesdames et Mesdames Bah le cas a un autre niveau, voilà merci enfin le chat qui vérité. Disait... <rire> <rire> <rire> <rire> c'est pas forcément le bon hein <rire> J'ai un niveau stratégique, mais j'ai fait 3 à cette map, c'est quoi ton problème Oui, ça se voit sur le score d'ailleurs Mais je suis, je suis deuxième. c'est quoi ton putain de problème Bah du coup t'es pas premier Mais t'es en train de faire 28 mais strokes mais Armington euh... donc euh... Non mais c'est parce que, euh, bah c'est parce non, que tu, tu pas... as passé mais, là, Non mais là je vais passer premier en fait, c'est ça que vous avez pas compris. Oui, oui. <rire> voilà. Mais c'est juste parce qu'il n'y a plus Charles. Hein. Oh, bah bien sûr <rire> <rire> qu euh, Quoi, t'as quelque chose à dire Non, j'ai rien à dire. <rire> c'est son départ qui m'attriste, du coup j'en rigole de tristesse, tu vois. Mmh. Oh, elle dit sniff sur le chat. Sniff Sniff à toi aussi, Charles. Oui, oui, Charles rejoins-nous, t'as le mot de passe hein. Reviens Non mais tu peux Reviens pas te nous, en pleine partie. Salut Arlington. Salut On va s'enjailler comme disent les jeunes Ah oh, oui Allez nous nous Allez s'il te plaît Oh ah. Nous pratiquons l'injaillage J'en ai marre des cratères hein. Ils sont jaloux du envie. niveau de jeu de Balka Merci DevilKal Mais qu'est-ce qu'il raconte que Bah ben, en fait lui, il n'existe pas le ouais, niveau de jeu de Balka C'est ça, ça. <rire> <rire> euh, T'as un problème monsieur le Troisième <rire> De temps en temps il y a un accident, il réussit un trou et d'ensuite euh, <rire> ça y est on... Quand ouais, il fait une boss il fait un trickshot... <rire> Attends, c'est où le flag Est-ce qu'il faut faire comme Fly a fait ou pas J'ai pas l'impression. Si, si. Non, mais en vrai, ça marche. C'est juste que je suis mauvais, moi. Mais c'est la méthode ah, pour faire. Ah, ok. Est-ce est que tu peux te casser Je crois que c'est ce que j'ai le plus demandé Merde. dans ce stream. Oui. Ce n'est pas mais très sympathique. C'est où qu'il faut aller <rire> Je sais pas où je suis. Je suis perdu. Cassez-vous <rire> ah, c'était pas ça. Hein. <rire> tu te fais flame par flyaya J'avoue c'est un peu long. J'ai gagné les deux premières parties, c'est tout ce qu'il me faut. Non ah mais c'était les parties de chauffe, ça compte pas. Tout le monde sait que ça, ça compte pas les parties de chauffe. Ouais c'est vrai. Hop. le mec il dit ça parce que enfin il fait une bonne partie. <rire> oh, Statistiquement, il est obligé de gagner à un moment et bon. Non mais jusqu'à présent, ça comptait pas. C'est ça qu'on a dit. Euh... Là voilà. Non mais c'était les règles euh... en fait. Toutes les fois voilà. où j'étais dernier, ça. Mais non mais. <rire> <coughs> oh bah voilà, c'est ça qu'on veut. Ouf. Non putain. <rire> ça, ça, ça, ça... <rire> non euh, vraiment, écoute, faut merci la Écoute, mets deux barres et demi et ça ira bien. On va mettre trois barres. Il y, y a des fois où quand tu bourres quelqu'un, ça fait même pas un seul rebond. Et je trouve ça tellement triste. C'est à cause du lag, je pense... Euh, C'est-à-dire que toi tu vois la personne à un endroit, mais en fait elle y est pas encore ou elle y est déjà passée. Hmm. Alors celui-là, chez moi, t'aurais dû ressortir. Oh, joli ça, Armington Oh, nice Petit trickshot. Ah, Fred se rapproche. Je suis tellement pour Fred. <rire> Moi aussi je suis pour Fred. J'en viens à toi Fred Oh, all one. Fred. oh le all-in-one! <rire> C'était accidentel. Oh le all-in-one! C'était calculé parce que je suis excellent. Faut oh, détendre le toi, Balka. <rire> oh là là, mais il est insupportable. Mais achète-toi une dignité, s'il te plaît. Oh là là. Eh ben on est reparti sur 3 ans. Eh non ah mais bah, ça va, y'a un, un cratère, c'est bon, tu vas pas la rater. Armington putain Armington tu ressembles à un nez de clown Armington un Il qui est en gars qui se balade juste le nez à l'air Il y a même effet commis quoi Ganbate, Armington-chan Oh mon dieu il est plus mauvais que moi J'espère que t'es content d'avoir joué cette game Ah non mais... Ah si bon si en fait je vais faire... un. Qu'est ce que j'ai fait Pourquoi j'ai tapé aussi Merde Oh, je suis tellement proche maintenant. Non Ah, mais c'est là-bas qu'il faut aller en fait! Birdie! Mais casse-toi! Mais, casse mais calme-toi! <rire> Pense à ton ulcère! Mais non, pourquoi il. Y... J'en ai marre de ce jeu de con! Sidéré Cidé... parce qu'il est mauvais, Charles ou. Ou pas? Comment ça, sidéré? Oh, du calme? Moi, moi je me suis fait déco, hein! Eh! Bravo, <rire> J'en ai de la... sérieux, j'en peux plus. Ouh il est magnifique. Celui-là, il faut pas en y aller. En diagonale de... Voilà bah Gauche Yolo. Gauche Mais tu d'aller en diagonale Mais non, mais il tente pas le beau jeu, tu vois. Non, moi je prends non, les petits tuyaux, Mais bah, c'est quoi ton problème, Flyaya <rire> <rire> Coca, Coca, il dit, Balka balance entre la perfection et le rage total. Ouais, <rire> ah, c'est le cas. Hein. Ah bah oui, hein. Alors, toujours passer à gauche. Ah ouais, je suis passé à droite. <rire> ouais, j'ai pas de <rire> puissance. Ah bah, je vais peut-être faire un. Ah non, pas un Only putain, pas loin. Ah bah, moi je le fais. Je fais Attends. le Only One. Voilà. Ah. <rire> ah non, ça, ça se, se joue euh... à peu. Ça se joue à peu. <rire> Pourquoi j'ai fait ça Ok, je suis con. Oui. Non, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Non, ouais, bien sûr. <rire> oh bah, Freddy est premier. Non, mais tu as mérité de passer euh, premier, j'ai complètement euh, raté. Euh, <rire> non, j'ai mérité de euh... passer j'ai complètement ou quoi non, mais tu as été meilleur, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut... Qu qu faut faire dans ce jeu Il faut euh, sauter dans l'eau là. D'accord. Ah, mais je me fais full cuck en fait là. C'est <rire> <fais rire> ça ce <'est rire> qui se passe. Barre-toi Armin... Non, mais pourquoi il n'y a pas après, de mur faut, faut aller où après en fait vise le, vise le drapeau directement et espère euh, passer euh, comme ça. Je vois pas en encore. En ah, si, il est là-bas, et... d'accord. Voilà. Bon, c'était oh pas là-bas, je... mais tant mieux, moi, ah, bah, c'était pas la bonne route. Putain de. Là, d'accord, je vois ce que je dois faire. J'ai fait oh, ouais, le drapeau d'après. D'accord, ok, c'est l'enfer. Ah, un, ah, un petit ouais. part, calmé. épouse, Dit-il, avec 150 points. <rire> <coughs> oh non, mais Fred, tu me déçois. De quoi eh, J'avais un angle dégueulasse, laissez-moi tranquille. <rire> laissez-moi tranquille J'y arrive pas quand même. Mais tu mais plus de le... le... jump dans ce jeu Quoi bah, parce que oh, t'as bon. déjà vu une botte de golf qui saute? Oui. <rire> Mais tu peux jeter dans l'eau. Est-ce que tu peux faire un 14, s'il te plaît, Armington? Ou 2-14, même. Ouais, ça <rire> va. Ou 3-14? Bah, 3 c'est un peu plus compliqué en fait. C'était la blague, putain. Non. Mais vaut mieux aller à l'autre bout? J'en sais rien. Je vais là où me dit mon coeur. Oh, c'est beau ça. Ça réussit pas trop. C'est beau, mais là, Allez, allez, allez. Cool. Oh, yes. Special delivery. Ah, bah, voilà. c'est loin. Ah, bah, super. Ah, oui, Est-ce que je le tente direct Allez, je le tente direct. Oh là là, oh là là, mais ah quel putain. joueur exceptionnel Mais quel joueur exceptionnel Armington, ah, je le demande à 14 oh, oh, Mais ce niveau de jeu de ma part, c'est incroyable. Ah c'est dommage, ça Bon j'arrête de tenter ça. Mais non, il faut, il faut le faire mais franchement, c'est trop bien. Mais non, mais c'est trop. mais. Auc aucun euh, aucun sens du, du beau jeu. Oh, c'est ça, que prenne. Que ça. <rire> Tu vois, à force d'écouter <rire> Flyaya. Bah, plus Mais fort, plus que, fort ça. que ça. <rire> <rire> Est-ce que comme ça, c'est bon Genre, vous voyez. <rire> voilà. Oh, joli. Quand vous. tu veux. Hein Mais calmez-vous. Bah, le cas, ouhou, les chevilles, par contre. Oh, ça va. Hein. Quand tu vois les gens qui jouent avec moi. Euh... Il faut se protéger à ouais, niveau. Mais le mec, c'est la première fois qu'il gagne et il parle. Non, mais j'ai un stream de. Mec, ça, mais j'ai deux heures de jeu sur le truc, vous avez tous genre 28 heures. Ok, bon bah toi ça va, mais Diddles, genre il a, il a saigné le jeu. Il a, il a quoi Diddles Bah je algérien. De oui, je suis algérien et j'en suis fier. Oui ah, c'était ah, un peu trop fort. Ah non, ah c'est peut-être bon. Ah, c'est bon. Oh là là, mais ah, je crois que je est les toujours les ensemble, là. Ah, ce n'est <rire> de... <là>, <rire> de... Ah, mais c'est fatigant d'être. C'est fatigant Fly. On a pas pris le vent, c'est ça Mais pof, type <rire> oh, Alors là, je full force. Ah oh, non, mais laissez-moi tranquille, j'ai. Ah oui, c'est vrai, c'est Mais oh, bah, moi je vais Non, je vais. Mais putain, mais nique ta race Je suis tellement désolé, Balka. Oh la la. Je suis confus. J'espère que tu vas te cogner contre tes meubles. Dans la nuit... Allez, part Y'a quoi Oh putain. Non, je me suis fait ouais. déglinguer par une bille. Je suis vraiment désolé Balkan. Eh, ah, nini, nini, c'est bon. Hein. Mais sois pas désolé. Évidemment, <rire> je suis pas désolé. C'est ouais. Balkia. <rire> non Pourquoi j'ai fait ça Ah, c'est beau ça, Balkan. Ah merde. Bah j'ai fait exprès en fait. Ah ouais, wow, c'était prévu. Mais casse-toi, toi, toi <rire> Rentre chez toi Vas-y, dit d'essence Et t'en es au coup 4, mais on a l'impression que t'en es au dixième, c'est ouf San, <rire> coup 4 oh. je, je... comprends pas, en fait. C'est pas genre... Ah facile ce jeu Ah, d'une aisance déconcertante Ah mais le mec Et en tout cas, nice Ouais, nice Alors, Charles revient ou pas mais... le mec, d'une aisance déconcertante. Ah, mais mon niveau de jeu était stratosphérique. Non, mais il me fallait un peu de chauffe, tu vois. Je devais être première sur la liste. Oui, bah bien sûr. Ouais, bah. ça doit être ça, il un peu. De... insupportable. <rire> de... bah, il, <rire> il a fallu 23 ans de chauffe. Ouais, c'est ça. Euh, 23 ans, ça va. Hein. J'ai 23 ans dans 3 mois, donc. Euh, hein? hein Bolo euh, C'est moi la vraie première. Non, mais. Euh... J'ai préservé ma gorge. Ok. Alors pour rejoindre la game, il faut aller sur le partie qui s'appelle Soviet Suprême. Et le mot de passe c'est SOSU. S-O-S-U. Ouais parce que je suis un début je suis en train de faire ça avec ma souris parce que j'ai l'habitude de J'en ai plein de trucs. En fait tu fais S-O-S-U, voilà. Je l'ai mimé à l'écran. Tu nous rejoins ou pas Charles du coup non, elle préserve non. sa gorge. Ouais. Elle préserve sa gorge. Okay. Francis, c'est moi. c'est bien, ça fera deux Francis.